Bonjour, ce tutoriel pour vous faire voir comment enregistrer sur Audacity. Donc on double clique sur Audacity qui est ici, déjà téléchargé, sur l'ordinateur. Euh, il faut bien choisir la source, c'est-à-dire que là je vais prendre un microphone, puisque je vais enregistrer d'abord ma voix. Et ensuite, euh, ici, lorsqu'on appuie sur le bouton rouge, eh bien, on enregistre. On a déjà réglé bien sûr la configuration de l'ordinateur, de façon à ce que ça marche bien. Donc on appuie sur le bouton rouge et voilà bonjour bienvenue sur le logiciel Audacity. et puis ensuite et eh bien il suffit de, de couper ici vous pouvez mettre pause puis reprendre ensuite en coupant pause voilà il n'y aura pas de blanc mais en tout cas vous continuez votre enregistrement Donc lorsque vous avez fini vous faites vous appuyez ici euh, je vous conseille d'enregistrer tout de suite, de hein, faire enregistrer sous, ici, Save Project As, directement sur votre ordinateur, de façon à ne pas perdre vos données. C'est vrai que le, il y a un bouton pour revenir en arrière ici, mais parfois, euh, un d'eux, il arrive qu'on perde des données lorsqu'on va en arrière et que ça efface en fait tout. Il y a parfois quelques petits bugs un peu malheureux. Donc, vous, vous allez vérifier que ça marche. Et oui, ça marche. Bonjour, bienvenue sur le logiciel et Audacity. Et puis ensuite, voilà, si vous voulez le rendre en enregistré un autre, vous cliquez sur Enregistrer ici. Bonjour, euh, sur le, bienvenue sur le logiciel Audacity. Non, voilà, vous coupez. Vous aussi, vous. Sur le Bonjour. Et voilà, euh, sur le, Bonjour, bienvenue sur le bienvenue logiciel Audacity. Non, voilà, voilà peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. Donc à ce moment-là, vous en supprimez un en faisant mute. Et vous n'allez en n'en entendre qu'un seul. Rouge, et voilà. Bonjour, bienvenue sur le logiciel Voilà. Ou alors, une autre possibilité, si vous voulez l'entendre en solo, ça va effacer celui-ci et vous allez entendre. Pareil. Sur le rouge, et voilà. voilà. Lorsque vous voulez vous débarrasser de celui qui vous plaît le moins, vous appuyez sur la croix et ça, voilà. L'essentiel, c'est de savoir qu'on peut toujours couper en sélectionnant à n'importe quel endroit, par exemple ici, et puis je clique, alors vous vous, vous sélectionnez à la souris, vous, avec votre souris, vous, vous cliquez, vous faites un clic gauche normal, vous prenez par exemple cet espace-là qui me paraît un peu long, et vous cliquez ensuite sur « couper »,« cut. Ici si votre ciseau et votre espace disparaît. Euh, je ne vais pas faire l'essai de revenir en arrière parce que j'ai trop peur. Mais euh, vous pouvez également couper des zones beaucoup plus importantes à la fin, au début, comme vous voudrez. Voilà. Lorsque vous voulez faire du blanc, le mieux est sur votre modèle, sur votre point de départ, de euh, faire du blanc. Vous vous taire par exemple, ou alors euh, me couper le microphone, ici, le mettre à zéro. C'est tout pour l'instant. Alors, pour ce qui est d'enregistrer de, euh, du son à l'extérieur, il va falloir me croire sur parole parce que comme j'enregistre ma voix, je ne peux pas en même temps enregistrer, par exemple, le, le discours d'Obama, ce qui est bien dommage, ce serait beaucoup plus intéressant que ce que je vous dis. Mais euh, là, ça ne va pas marcher puisque c'est ma voix qui, à ce moment-là, est enregistrée, même si je n'ai pas choisi la même source. On va l'entendre, mais très lointain. Parce c'est ma voix qui domine. Donc, on va couper ici. On va couper derrière. Voilà. Et on va écouter, en faisant mute, évidemment, celle-ci. Et en enlevant le solo. Je pas choisi la même source. On va l'entendre, mais très lointain. Si c'est ma voix qui domine. Voilà, en fait, on entend ce, que, ce qui passe par le micro. Donc, il va falloir me croire ce parole et puis essayer. Vous verrez que ça marche. Bien, bon courage et à bientôt.